We'll be Oh, Playbox, tu es là Ouais. Je viens de voir un truc de troublant sur Facebook. Tu savais qu'il y avait besoin de tuer 50 plongeurs pour faire un pot de Nutella Hein, quoi Pour l'huile de palme. Euh, bah, j'ai pas compris, là. 50 plongeurs Pour l'huile de palme Hein oh. euh, qu'est-ce que tu fais Ah, euh, je cherche un cadeau pour Noël, pour tout le monde, là. Ah, t'as pas encore trouvé euh, Pour toi, si, mais pour les autres, euh, c'est compliqué. Oh, et tu m'as offert quoi Ah euh ben oh, je te dirai pas c'est une surprise. Ah ouais d'accord. Ah ça fait des cachoteries. Non Non, non et non. Je parlerai pas. Je dirai rien. Oh ça va, ça va T'énerves pas, hein Ah, euh, je m'énerve pas. Bon et alors Tu cherches quoi pour qui Ben je pensais à un pull de Noël pour Eric. Ah je sais pas hein. Ça gratte pas mal ce genre de pull hein. Ah moi je dirais que ça pique. De toute façon, il mettra pas, c'est beaucoup trop moche. Ouais, je suis bien d'accord avec toi là. Et si on partait sur une écharpe c'est bien les écharpes contre le froid Non, je n'aime pas les écharpes, c'est de la merde. Ça traîne partout, tu la gardes près de la bouche et tu te retrouves avec de l'herpès dans le coin de la tranche. C'est de la saloperie. Alors, il faudrait trouver une idée qui lui plaise, qui gratte pas, qui pique pas et qui file pas d'herpès. Euh, des bonbons Mais on n'offre pas de bonbons à Noël, si Moi, ouais, bon, je sais pas. faudrait un truc qui vienne de moi pourrais pourrais lui encadrer une photo de vous deux, non Ah, je me sentirais un peu mal à l'aise de lui offrir ça, hein, non <rire> Oh, mais faut savoir, hein Ah, je sais pas, moi... Euh... Et toi, qu'est-ce que tu as pris Non, mais moi, c'est pas important ce que je lui ai pris. Mmh, ça veut dire quoi, ça Bah, qu'on peut chercher une idée sans que... Enfin, voilà, quoi Ouais, c'est ça, <rire> T'as rien trouvé, hein Ah, si Si, si, mais c'est... Bon, allez, entre nous, là, allez Dis-moi-le. Non, mais je te le dirai pas de toute façon. Écoute, dans tous les cas, tout le monde le verra le 25. On oh, va. Bah, c'est un pyjama lapin. <rire> un pyjama. Et Quoi Lapin. Non, mais j'avais compris la première fois, mais. Pourquoi faire Ah, c'est encore plus malaisant que ce que je pensais. Eh ben là, euh, oui. Dit comme ça, mais. Pourquoi tu as appris ça Bah en fait, j'étais bourré. Ah, t'étais bourré bah... Euh, prends autre chose. Mais je peux pas J'ai déjà tout dépensé J'ai plus de sous, moi Dans des pyjamas lapins Mais pas que C'est ça, le pire Même moi, je suis mal à l'aise pour toi, là. Ouais, merci. C'est gentil. quoi qu'en en fait, ce serait encore pire pour lui, en l'ouvrant. Il aimerait pas ça, tu penses Ah non, je dirais pas ça, mais après, tu vas demander de changer la taille. Non Je sais pas. J'y ai pas encore réfléchi. Euh, tu crois que je devrais pas le Genre de truc qui plairait à Kino euh, Tu pourrais pas inverser tu as, tu as offert quoi, toi Bah, un mug en forme de WC. Euh. Mais. Euh, et, et quoi Oh, ça va racheter, bourré Bah, parce que là, en fait, je m'inquiète un peu pour toi, hein. Non, mais attends, attends, c'était quand même le même soir. Au moins, là, je pense que tu as mieux ciblé le personnage que moi. Tu dis ça parce que Kino a des goûts de chiottes. Ah, après, il y a Hog qui va rester avec ses caleçons Pokémon, alors tu sais. Et c'est quoi le rapport Ah, le rapport, c'est qu'avec nous, Noël ne ressemble à pas grand chose.